Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite un énorme bon congrès à tous les collègues syndicalistes d'ELA. Nous aurions bien évidemment voulu être avec vous aujourd'hui, mais les conditions que vous connaissez ne nous l'ont pas permis. Je me réjouis que vous puissiez tenir votre congrès. C'est important d'être tous ensemble dans ces moments difficiles, d'être aux côtés des travailleuses et des travailleurs. Et donc c'est avec un énorme plaisir que je vous envoie ce message avec tous nos voeux de succès de la part de tous les collègues de la CSC de Belgique, nous sommes avec vous. Bon congrès!